Bonjour, je suis Thomas, je suis infirmier dans un hôpital public, je suis militant CGT. J'ai reçu dans le journal Ensemble un fascicule pour les élections des très petites entreprises. Alors évidemment, moi, je ne vote pas pour les TPE, mais par contre, chacun, chaque syndiqué, chaque militant connaît dans son entourage forcément un salarié qui travaille dans une petite entreprise de moins de 11 salariés. Alors ça peut être une assistante maternelle, ça peut être un artisan, ça peut être votre boulanger. Donc l'idée, c'est que chacun puisse remettre ce fascicule à quelqu'un de votre entourage qui lui votera pour les élections des très petites entreprises. Forcément, si chacun d'entre nous distribue ce fascicule autour de nous, on n'est plus de 700 000 syndiqués en France. Forcément ça va peser sur le scrutin et on pourra évidemment porter les valeurs et les idées de la CGT eh bien au sein des très petites entreprises. Donne-toi le droit, vote CGT